Jouer la console quand euh, ce sera fini pour, euh, pour Last of Us euh, je pense avec euh, Petit Cancanou qui aura le droit à, à la verre Oui j'ai cassé le stream, j'ai cassé tout en fait. Hein. La plus de musique, c'était juste que ça s'est coupé parce qu'en fait j'étais pas dessus. J'ai même pas allumé Stream Close Captioner. Rien ne va ici, hein, rien ne va. Et euh, bon du coup, bonjour. Euh, je tiens à préciser que du coup, on a peut-être euh, séparé euh, bien les survivalistes. Donc, j'ai coupé survivalistes de Untitled Ghost Game la semaine dernière. Donc, ça va faire deux entre guillemets séries. On va essayer de faire en sorte que à. Euh, alors là, du coup, ça fait combien de temps euh, euh, Il est quelle heure exactement Il faut que j'appuie sur, hein, sur une touche. Il faut que j'appuie sur une touche. Euh, il est 15h10, à 16h, on essaye de changer, comme ça, ça fait 16h17, parce que je sais qu'il y a JDR, je sais pas à quelle heure c'est, euh, du coup, l'idée, c'est, on fait survivaliste, euh, premier épisode, C'est sera, la, c est, c est donc, du coup, la mise en place des personnages, avec euh, Nicephore et, euh, et Idris, surtout, euh, comment on vit, comme, etc., et, euh, et, euh, et du coup, le, là, on a découvert R, qui nous a ramené une longue vue, on a fait des donjons la semaine dernière, donc on a un peu fait un peu le début d'action, tu vois, genre euh, deuxième acte. Euh, là, on était censé quand même donc du coup, euh, on a dormi à côté du donjon d'ailleurs j'avais oublié cette histoire. Alors voilà toute la beauté de ce de ce personnage qui est Iris. <rire> euh, voilà, on a du coup R qui doit être quelque part euh, autour. Euh, on est d'accord qu'il y a R, là, quelque part. Je le vois pas. On a fini à 20h, à l'heure. Ben non, 16h. Bon. Euh, on va checker. Euh, donc, du coup, l'idée, maintenant, c'est soit se déplacer, soit continuer à trouver des donjons. Sachant que, pour l'instant, il n'y en avait qu'un. Euh, on va checker. Allez, c'est parti. Est-ce que R est dans le coin Oui, R. R qui est une et qui est vert alors du coup, on voulait changer aussi la couleur un peu. Euh, il nous faut de la bouffe. On annule. Qu'est-ce qu'il y a ici Ah oui, j'avais dit à R porte. C'est ça que j'avais appris la dernière fois. R vient imiter action du joueur porter. Et du coup, je te donne lancer objet. Tiens. Attends, attends. Non. R je veux te donner. Je peux te donner Non Bon, allez, on se barre, hein, du coup. Je, je crois que c'est parce que je lui ai donné la lance. Euh, bon, bah, salut hein, euh, Je sais que c'était bien ici, hein, mais euh, on, va, on va dormir ailleurs, nous. Alors, on n'a toujours pas trouvé beaucoup de métal, hein, je précise. Mais là, on rentre, on rentre à la baraka. Et euh, on va essayer de faire en sorte... Euh, la vie est pas mal... Euh, mais qu'est-ce qu'il fait, R Il vient pas avec nous Ah, c'est parce que je lui ai dit, euh... Pas. R, tu es où Il est, en train... Il est vraiment en train de se barrer. Eh, R, euh, tu peux me suivre, merci. Je peux te donner ou pas, alors, du coup Si je te donne lancer l'objet, non je peux pas te le donner. voilà. Ah, bah voilà, ça fonctionne. Bon, allez, viens. Il hein. faut s'approcher, en fait. Donc, on a la longue vue. Euh, on va regarder un peu la carte. Euh, comment on dit Voilà. Donc, on a regardé de ce côté-là. On voit que là, il y a une île. Et euh, ici, on a regardé un peu. On devrait tester en bas. Mais d'abord, on va essayer de tester de là où on, est... là où on habite. Ok Parce que c'est, je pense que c'est nécessaire. De toute façon, il faut, faut qu'on dépose nos, nos affaires. Je vais récupérer les cordes, parce qu'on en a toujours un peu besoin. Euh, feuille de palmier, non. Ça va. On continue. Euh, Idris n'a toujours pas de chapeau. Euh, ah, il y, y, y a un donjon ici. Il y, y a une cave, plutôt. Euh, des catas euh, Je sais pas comment on s'appelle. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on se balade un peu, qu'on fasse un peu de repérage, et qu'on essaye de construire quelque chose qui puisse nous... Euh, voilà. Nice bah, c'est fort, tu gagnes des niveaux comme ça, en tapant des gens. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire. Mais je suis plus enclin à accepter ta violence aujourd'hui. Je t'avoue. Alors, on essaie de faire les choses proprement. Du coup, Nibbler, est-ce que tu tu, tu tu, as déjà une horaire de, de JDR ou pas Portez-moi portez donc. Ah, faut le porter, lui. Donc, on, on arrive. Euh, on, on arrive, on vient te porter. S'il faut juste te porter, on va dans... ça va être facile, ça. Est-ce que vous voyez quelque chose Parce que c'est vrai que c'est sombre, quand même. Non ah, mais s'il te plaît, Anisie, le... fais ton travail mais je suis en train de me faire sucer le sang. Et R. Il s'est arrêté R. Tu te fais démonter R Qu'est-ce qui se passe Où est mon maillet Voilà. Je peux, pas, je peux pas taper avec ça. Ah oh Je peux taper avec ça. C'est 18h en général, mais aujourd'hui c'est clair. me donne à ah, t'as posé le truc mais r tu serres à r le coffre c'était pas pour faire joli bon on prend la bouffe hein. toujours bien il a posé où le coffre mais c'est sérieux cette histoire où est le coffre t'as lâché le coffre où on va on va pas devoir ah ça y est, alors il fait toujours jour d'un coup. Aïe aïe aïe. Où est le coffre Je sais même pas par où on est passé, on est passé par là, non En fait, je t'ai donné le coffre, tu l'avais posé direct Franchement. C'est pas possible ça. On essaye d'être aidé, mais on n'y arrive pas. Des myrtilles, hein. ah, je peux pas. Dane, qu'est-ce qu'on va poser? Le charbon, on s'en fout en fait. On pose ça, je sais même plus comment on pose. Attendez, oui, c'est ça. Ok, hop, hop, hop, hop. Et du coup, euh, un peu de myrtilles sur le chemin. Euh, c'est où? Il a vraiment posé le coffre dès le début Non, mais je suis choqué. C'est pas possible, cette histoire. Je te donne le truc, c'est pas pour le poser On mine euh, des myrtilles, hein, je précise. Euh, si vous avez pas remarqué, on utilise tous les outils nécessaires à, à la prise de myrtilles. Il a vraiment déposé le truc dès le début, là Je te l'ai donné là. Hein. Il est où Le coffre, il s'est cassé Qu'est-ce qui s'est passé Attendez, attendez. Hein. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, on va... Je suis pas d'accord. C'était vraiment chargé. Oui, bien sûr, on va charger cette patrie. Je suis pas d'accord. Parce qu'en plus, on, on, a, on a lutté pour avoir ce, tout ce qu'il y avait dans le coffre. On a, on a fait le, le donjon en entier. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas changé les trucs de, de Twitch. On joue. On, on est quand même en train de jouer à Twitch, hein. je, je précise. Voilà, hop. Je vais mettre sur la liste. The... Survivaliste. Survive, survive, voilà. sur, sur, survivaliste. Mais non pas, mais non pas Tintin à la, sur la lune. C'est quoi ce truc The survivaliste? Je tape, The survie et le mec il me trouve Tintin la, sur la lune. Qu'est-ce qu qu que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que cette dose? Bon je ne joue pas à ça. Je ne joue pas à ça. Excusez-moi, euh... Twitch. Hein? Merci. On joue à des jeux quand même. Et du coup, on va changer, le mod modifier les, les trucs. On va changer de titre aussi, peut-être que ce serait bien. Qu'est-ce qui s'est passé on, est, on a quitté Qu'est-ce qui s'est passé là Je peux regarder. Hop. C'est pas possible cette histoire. Pas possible. Euh, attendez il faut que j'aille du coup euh, du côté de la chaîne là, parce que je sens qu'il m'a mis ah euh... oh, vous avez joué à tata on the moon nick mais la vitesse là il s'est passé quoi s'il vous plaît, monsieur Twitch, que faites-vous Tout ça pour me montrer toutes vos pubs, là, euh, sur votre chaîne. Vous n'êtes pas obligé d'afficher tout le monde, hein Enfin, si, ça peut être intéressant, mais. Pour l'instant, euh, on n'est pas affiché, nous, donc on s'en fout, en fait. <rire> euh, bon, c'est pas du tout ça que je cherche. Oh là là. Chaîne Ça prend 15 ans. Bon vas-y, j'en ai marre. Euh, on prend notre truc, on annule ça, on porte ça, et on se barre. Ah oui, attendez. J'avais pas vu, mais il y a quelque chose ici en fait. Le mec il voit rien. C'est pas moi qui l'ai enterré en plus ce truc là. On est d'accord. Ouais, eh bien, on va porter. Je te donne ça. Par contre, tu vas me suivre. Hein. Et on part. Ah, toi, toi, toi, tu veux rien. Allez, hop. C'est moi qui vous protège si vous voulez. Hein. On part à la nuit en même temps. Quelle, quelle est l'idée de partir à la nuit Non, mais j'ai pas besoin de regarder le live, en fait, euh, monsieur Twitch. On n'est pas obligé de regarder le truc en boucle. S'il vous plaît. Pourquoi quand on tape chaîne, on est obligé de taper direct... de tomber directement sur le truc en live Je comprends pas. C'est n'importe quoi. Je sens que je vais devoir le faire après. Accueil, voilà, c'est ça que je veux faire. Et fais pas genre on peut on peut voir les, les previews, je sais que tu bugs depuis 15 ans. Coupe-moi le son. Coupe-moi le stream, coupe-moi tout. Qu'est-ce qui se passe Mais. AH oh On se fait attaquer Dane Attendez, faut que je quitte ça. <rire> Mais c'est pas possible cette histoire Pourquoi j'avais le charbon dans la tête Mais je vais mourir Bon allez hop Mais On peut avoir de la vitesse là Bon Je... Tiens nice fort euh, Fais toi plaisir Toujours compter sur Nicephore pour pouvoir se débarrasser des, des gens comme ça. Hein. Hop. Waouh, trop rapide Nicephore. Trop trop rapide. C'est bon. Bon c'est toi qui nous fait euh, garde du corps hein, comme d'habitude. Hein. Allez, on est parti. Bon j'ai tout fermé j'en ai eu marre. Je j'ai pas compris là. Il y a trop de choses qui qui, qui bug dans leur truc là. J'ai pas compris. Hein. C'est pas grave. Je me suis énervé, mais c'est à, à cause de la vermédia surtout. <rire> Tentant ouais, sur la lune, sérieusement. Je savais même pas qu'il y avait eu le jeu. Je savais même pas. Ouais, j'ai besoin de choses, et vous... Ok. On veut... Tu veux plus être porté en fait, toi. Ça y est, c'est fini. Nice et fort, on va passer euh, en dehors de la, de, la, de la map. On va passer à côté des gens qui sont agressifs. Ok Mais ne les tape pas. Euh, non, d'ailleurs, c'est de ce côté-là, c'est le ce côté pacifique. Bon, c'est. Euh, c'est. Euh... C'est compliqué. Hein. D'ailleurs, je me demande si on peut les sortir les os les là. C'est une bonne question je ne sais pour où. je ne sais pour où. il y a un groupe point rouge aussi sur le, la map, je sais pas ce que ça veut dire, donne-moi une R, est-ce qu'on fait dodo, oui, et ça nécessite un peu de, de dodo j'ai l'impression, on va ajouter ça, euh, on va manger, et on va faire dodo, C'est surtout dormir en fait qui revient. A... Bon, euh, on a la longue vue, euh, on a de la bouffe, euh, faut utiliser tout ça. Alors, faut braquer la longue vue pour savoir à peu près jusqu'où on peut aller. Euh, donc, on va faire dans ce sens-là. Bon, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Il y a de la mer. Ok, on va aller jusqu'ici, histoire de voir bien si ça va très loin ou pas. Non. Euh, du coup, en bas. Là, le but, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on essaye de savoir si on peut aller loin. Si on peut aller loin, ça peut être cool. Ah, mais plus je retiens et plus ça va loin. C'est ça l'histoire j'ai l'impression. Ou c'est la diagonale qui m'a euh, faussé. Bon, il n'y a rien. On va, on va vers en bas. Et j'ai l'impression qu'il y a une sous-île juste en dessous. Là. Ouais, il y a l'air d'avoir une île. Et euh, qui a l'air d'avoir des, des, des récifs. Parce que la longue vue, elle s'arrête. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, on va, on va s'approcher. Ah, bonjour, monsieur le requin. Voulez-vous vous faire défoncer par mes, par mes singes On avait vu ça, la dernière fois. Hein. Previously. And lost. On avait défoncé un requin. Salut euh, Moi, je te mine. Hein. Le, le seul truc que je peux faire, c'est miner. Et voilà, j'ai cassé, ma... cassé mon truc de mine. Je vais continuer à regarder les... les garçons. Enfin, les garçons. Ah, mais on peut vraiment traverser à, à pied, là Ah, on peut traverser. C'est une presqu'île. Bonjour, monsieur le requin. Peut-être qu'on va aller chercher la bouffe du requin, quand même. Histoire 2. Histoire 2, un peu... Euh... Un, un peu ce stuff en bouffe. Alors, c'est vrai qu'ils ont défilé, ils ont plein de trucs en fait. Oh là là. On va lâcher, comme on avait dit, le euh, charbon tout à l'heure. Hop, hop, et on a le filet. On continue notre exploration de la presqu'île. Ah Excusez-moi, vous voyez les tâches euh, plus sombres On ne peut pas passer par là. <rire> c'est un peu plus profond. Si vous voulez défoncer le... Le, le, le, le voilà Si vous voulez vous pouvez y aller hein. Je vous regarde On regarde le combat épique Et, Il est R il est fort hein, avec ses. Il fait des charges de, de lance hein, quand même Allez bloquez-le Voilà Moi je fais la part bah ben voilà De la bouffe. Que de la bouffe d'ailleurs. Il n'y a pas d'os là, cette fois-ci. Allez hop On continue. Ah J'ai oublié une bouffe. Oui mais on va manger, t'inquiète pas. On a de quoi manger aussi. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. On découvre la presqu'île. Histoire de... Il y a beaucoup d'arbres ici. Il hein. y a des lapins... Euh... Ouais. Oh, il fait nuit déjà, mon dieu. Ah. Ah. Des os. Ah. Il y a quelque chose là. Beaucoup de robots tous des. Pourquoi de robots Ah, de... tu veux que bonjour aux robots On va dire bonjour aux robots. Alors. Je casse les os les là. Et... Voilà. Ah, hop, il y a un truc ici là qui brille. Tapisserie. Une tapisserie décorative tissée par des mains expertes. Non, mais je peux pas le prendre ça. Euh, je, vais, je, vais, je vais jeter la boue est-ce qu'on en a vraiment besoin de la boue Hop, on va prendre la tapisserie. Voilà. Alors, disons bonjour aux robots. Alors, les robots, les robots, les robots, pendant qu'il fait nuit. Utilisateur dans le chat. Bonjour, Commander Route. Ah, ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu. Electrical Longboard, Long Time aussi. Je suis content que tu sois là aussi. Glamours, euh, ça fait un moment que tu es là. Et Shinguret aussi, ça fait un moment que t'es là. Euh, Go GoWiFim, Ildel, Ildelara, Pinguito, aussi bonjour, bonjour. Et toujours, bien sûr, bonjour à Petit Cancanou, Nilbler, Nightbot, et Wizbot. Streamlab, je te dis pas bonjour, hein, parce que tu, tu m'as fait chier un jour. Je... Tu m'as fait chier. Euh, on va manger des baies quand même, hein, faut pas déconner. On va poser ça, manger des baies. Euh, toutes les baies qui sont ici. Parce qu'en plus, elle tombe du ciel. Petit ASMR déglutissement. Et on continue. Euh, donc là, là on, a, on a fait toute la presqu'île. Donc on va regarder en dessous de la presqu'île, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Pourquoi il y a un gros... Euh... C'est moi le l'endroit le, le, où il y a... Il y a, une île. il y a une île en bas. Il y a une île. On la voit bien. C'est peut-être même un continent. Peut-être qu'on a retrouvé euh, la vie. La vie humaine. Il faut que je regarde le... le, le, le... Pour regarder la carte, il faut que je regarde le retour, sinon, sinon je vois rien. <rire> C'est magnifique. Voilà l'effet caméra de face. Hein. Ok. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ah mais bah, peut-être qu'on va faire aussi de quoi euh, pêcher, parce qu'on ne voit pas beaucoup de poissons, mais il y en a. Et là, on se retrouve en dessous, j'ai l'impression. Regardez par là. Ouais. Et Là, on est euh, au niveau de l'île, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et bien, euh, c'était cool. Euh, petite expédition, on a découvert la presqu'île. On va essayer de remonter rapidement, faire de quoi manger. Essayer de regarder combien il nous faut de, de bois pour faire le radeau. Euh... Ah, il y a un autre truc là à trouver. Est-ce que vous voyez euh, les choses qui brillent je ne sais pas. Il n'y a rien. C'était vachement intéressant. Ah Ici. Poignée d'outils. Bon, oh, C'est un peu surfait ça. C'est pas comme si on pouvait le faire à la maison. Bon. 1. Euh, R. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui va m'attaquer. Hein. J'ai pas d'armes. C'est vous euh, qui, qui, qui... Vous me garde du corps, hein, je vous rappelle. Les singes, les singes, les singes, ok, en effet. Échanger objet, non, bah non, tu, tu continues à taper. Mais... Mais pourquoi je pouvais pas passer par là Il y a de la place Alors là, c'est plus, plus, plus compliqué hein, de, de nuit. Après, j'ai le reflet aussi de, de la lumière. Mais... Euh, de nuit, c'est plus compliqué de se balader dans, dans l'eau. Hein. On voit pas grand chose. On, et on peut pas prendre... On peut prendre les, euh, les coquillages, ça sert à quelque chose Est-ce qu'on peut prendre les coquillages Non. Ça, c'est du sable. J'imagine. Ouais, c'est ça. On peut pas prendre les coquillages. Ok, on va faire manger Les profondeurs des verquets. Du, du quai, infini. Et verquets. Non, c'est du beau quai, plutôt. Les profondeurs du beau quai. Oui, où, où, où, où. Ah, ah, oui, on a compris. Choisir recette. Bah, alors Du coup, là, on peut faire de la bouffe. Hein. Euh, on va faire ça. Hein. De toute façon, c'est toujours euh, le shish kebab. On fait toujours du shish kebab. Le maillet, il est où J'avais un maillet avant. Il est où Là. Voilà. Toujours faire un bouffer avec euh, le marteau. Bien entendu. Vous avez un maillet chez vous. Vous pouvez faire à manger. Voilà. On continue. Hein. On est là pour faire à manger. Et après, on s'attèle à tout ce qui est... Est-ce qu'on peut faire une fonderie, une centrale nucléaire Enfin, tous les trucs qu'il y a de base dans ce genre de jeu. Chose que je n'ai pas envie de faire. J'aimerais bien survivre en mangeant des plantes. Mais je crois que c'est compliqué. Je crois qu'on peut l'ouvrir autrement, mais je vais le faire comme ça. On mine ce truc. Faut que je me calme, comme toi Plus tard et voilà, de la thune, de la thune et de, du lingot de métal, et euh, un casse-croûte. On va manger un casse-croûte, attendez. Il me demande un casse-croûte. Hop, c'est bon, là Il y a quoi dans, déjà dans mon... Alors, les lingots de métal c'est bon. Ah, il y, a, il y a de la bouffe, là. On va prendre ça, on va prendre ça. Ah oui, c'est vrai qu'on devait faire le... la, la lance enflammée, J'avais oublié. Et on a trouvé de l'or. Euh... Je crois qu'on peut faire... Attends, attendez, on va regarder vite fait ce qu'on a besoin pour faire euh, annuler, choisir recette, pour faire le, le filet là. Le filet de poisson. Faudrait qu'on débloque des, des recettes au final. Je... Ah, ça. Est-ce que je peux faire ça J'ajoute. Il me faut du... Il me faut de, de, de, de, de, du, du, du truc de bananier là, comment ça s'appelle Non, mais tout. Il est où, là euh... Ah oui, la tapisserie, il faut que je la pose. Ça me sert à rien, ici. Hop, tapisserie. Longue vue, c'est bon. Ça, on a besoin, ça, on a besoin, ça, on a besoin. OK. Ici, il n'y a que deux. D'ailleurs, pourquoi ça, c'est mal... mal rangé, ça Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde C'est vraiment, j'ai tout déposé à la, la dernière fois. Hein Pas possible. Euh, voilà. Hop, on a pris le lingot. On va le déposer ici. Peut-être écrire des trucs sur le... les boîtes. Euh, je suis même pas sûr qu'on puisse le faire. Euh, mais on n'a pas de... Ah si. Hop. Et, on... Et allez hop. Et c'est parti. On s'équipe du maillet. Toujours le maillet pour faire manger. Oui, nous avons débloqué une nouvelle recette. Trop bien. Allez. Là on va on mange du poisson donc ça va être bon. C'est long Faut que j'augmente mes, mes capacités là, c'est très long hein, comme, comme bouffe à faire. Euh, et on redépose ça. Voilà. Alors vo regardons ce qu'on a.. Euh... Ah bah tiens, il y a un poisson encore. Ah, on a débloqué ça. Vous avez vu ce bug d'affichage Poisson sucré salé. Oui, mais bon, le, le sucré salé, c'est... Euh, OK. Pas tout de suite, hein, parce qu'il faut de la mangue en plus. C'est compliqué hein, d'avoir la mangue, tout ça. Vous savez pas comment c'est dur de survivre déjà et qu'en plus, il faut faire des, des trucs bons. Pas le time, hein. Charbon. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans Ah oui, donc, il y avait, il y avait du beau. Il y avait, il, y avait, il y avait des trucs. On va ranger. à 99 déjà faut que j'arrête de prendre des galets, moi Me balade dans la ville comme ça, euh, prenant des galets de, sur, sur le chemin. Euh, ça, on va prendre. Ah, on peut pas. On peut plus rien prendre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de place. Euh, hop. Non, c'est ici que je voulais mettre. Et du coup, les galets. sont toujours là. non, c'est les. Voilà. Lingots de métal. Faudrait que je pose la bouffe. Je sais pas où j'ai foutu la bouffe. Je crois que j'ai pas d'endroit de, spécifique à la bouffe. Ah tiens, là, là c'est plutôt spécifique à la bouffe. Il y a pas mal de bouffe ici. Voilà. Ça, t'as pas besoin d'être là. Clairement. Euh, Est-ce qu'il y a de la bouffe On va prendre les le, le trucs. On va tout déplacer de l'autre côté. Ça, c'est quoi Ça, s'en fiche. C'est pas de la bouffe. Et euh, ça, c'est de la bouffe. Je devrais prendre des, les armes et les, les ranger aussi à un endroit. Pourquoi je me suis dit euh, faut que j'optimise là faut, faut, faut que j'arrête Faut que j'arrête là Pourquoi j'ai dit ça pourquoi, pourquoi maintenant euh, bah, L'établi. Euh, ah si, si, on est en train de ranger ça, c'est pour ça. Donc on va essayer de faire la euh, lance de feu. Faut qu'on range ça, faut qu'on range ça, faut qu'on range ça. On, on peut pas ranger d'autres. Euh, les outils, hop, le galet. Le, le métal, euh, voilà. Le maillet fragile, on n'en a pas besoin non plus. Euh, ça, euh, je sais pas à quoi ça sert, mais on va le ranger ici. Bon, après, c'est des clous. Hein. Je pense qu'on en aura besoin à un moment, mais on n'en a que un. Ça ne sert à rien d'avoir un seul clou en métal. Euh, ça, c'est des armes. Donc, ouais, les armes, je crois qu'on va les mettre là-bas. Il hein. ouais, y a pas mal d'armes ici. Euh, ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon on va ça est ce qu'il y a d'autres non mais robuste non ok euh, les eaux la bouffe donc les eaux je crois que c'est ici Oui. et euh, la bouffe ici voilà. j'optimise un peu parce que comme ça à on va être prêt et euh, du coup il nous faut euh, non ça c'est pas les outils, si il y a des outils ici on remarque, Purée. Les outils je vais les mettre avec les armes. Je devrais préparer un festin, mais bien sûr t'as raison Idriss. T'as tout à fait raison. Euh... Maille est robuste on garde. Ça, on garde. Ça on garde, ça on garde, ok. Je pense qu'on est pas mal au niveau des. Euh... Au niveau des trucs à, à prendre. Euh... Alors du coup. Optimisation de notre, de notre time. Donc.. On a vu qu'il y avait une île en haut. On a, on a vu qu'il y avait une île en bas. Je suppose qu'il y a une île aussi à gauche et à droite. Je pense que c'est un peu le principe basique. Euh, il nous faut... Donc, c'est pas ici. Il faut que j'aille regarder là, je suppose. Euh, la recette, voilà. Il nous faut... On n'a pas de recette de... Euh, mais par contre, si on fait des planches, ça, ça peut être pas mal. On va faire des planches. Et on peut pas faire la... Ah non, on peut le faire que là-bas. Mmh. On ne peut pas faire la recette du truc qui est en feu. Mais on a les outils on n'a pas tous les outils je crois hein, par contre euh, on va essayer de faire des planches je pense que si on fait des planches je peux en faire hein voilà. on va faire des planches euh, c'est quoi déjà c'est ah oui c'est les cordes les cordes je crois que j'en ai une ici ouais. hop hop euh, j'ai mangé quoi là ah oui donc, si, je pense que si on fait les planches, on va débloquer euh, le radeau. Mais je ne suis point sûr. Alors, regardons. On a nul, on regarde. Piège à animaux. Mais super Il nous faut des. Il nous faut... Alors, attendez. Euh, vite oh, Il fait nuit. Équipons-nous allons chercher euh, des myrtilles. On va, faire, on va piéger les lapins, comme ça on n'aura plus besoin de chercher. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire Voilà Ah non, j'ai oublié. Par contre, on ne gâche pas. Hein. Ah, on peut pas prendre. Mince. Je vais manger. C'est où qu'on avait vu Il y avait plein de myrtilles. Je sais plus où. Je sais plus. Où. Je sais plus. Où. Je sais plus. Les pièges à animaux, moi, je trouve ça bizarre qu'on ait pris autant de temps à trouver, en hein, hein. C'est fou. Alors, myrtille, myrtille. On va prendre le bois. Allez, c'est parti. On va essayer de piéger, les, du coup, les... Ah, mais tiens, il a une planche, là. On a exactement ce qu'on a. Euh... C'est une latte. Une latte en bois. C'est vrai que ça s'est régénéré le truc. Le monde. Je, le, je dis le truc, hein, mais vous avez bien compris qu'on parlait du monde. La nature se régénère. Assez rapidement d'ailleurs. Ça fait peur. J'espère que vous entendez bien la musique. J'ai l'impression qu'on C'est très bas. Attendez, je vais monter un peu le son. Ouais, C'est mieux comme ça, non? Oui, parce qu'il y a de la musique, et moi je fais de la musique à la bouche en plus, euh, c'est pas, euh, pas la folie non plus, hein, donc euh, c'est pas comme si j'étais euh, un musicien. Bois de construction, on va le garder, hop, on va prendre ça. Serre pour le feu. Donc, bon, du coup, ça c'est ça, ça... Ah si, si, on a besoin pour faire le piège, je crois. On va prendre ça. Équiper le maillet. Oh, c'est direct Trop bien On a tout tu veux faire autre chose, tes chiens je peux le faire, mais le problème c'est que si tes je le font, euh, ils vont défoncer le truc non? Vous entendez la mer T'es sûr que c'est la mer et pas le. et pas le, et pas le... le son de l'ordinateur C'est possible Attends, je vais, je vais checker. Il y a le vent. En fait, c'est le vent. Ok, donc on a déjà un piège. On va rajouter un piège. Et il manque un composant. Il manque plein de composants. Allez, on va mettre un piège. À côté, là où ils sont un peu tout le temps. Ici, là. J'imagine qu'il faut rajouter tout le temps des myrtilles dedans. Mais on fera ça plus tard. Hop, euh, et on va ranger tout. Hop, hop. Euh, Peut-être pas la bouffe ici. La bouffe, c'est pas là, je crois. La bouffe, c'est de l'autre côté. Quand je passais devant l'eau. Bois de construction. Qu'est-ce que j'ai fait Aïssa. Euh... je vais vous faire marrer hein. j'ai envie d'aller aux toilettes hein. je vais devoir y aller <rire> alors attendez je crois que j'ai exprès préparé justement toute cette petite opportunité je vais vous laisser poser devant la mer euh, je vais aller aux toilettes 3 secondes et je reviens je coupe le son de mon micro euh, j'enlève la caméra histoire de à tout de suite Je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai euh... <rire> coupé le chat sans faire exprès de tout à l'heure. Alors, attention. On va checker. Euh... Re... <rire> j'ai cassé le truc. <rire> Alors, attention, je regarde vite fait. Salut Nibler. <rire> bon, l'idée, euh, l'idée de, de se poser devant la mer vous a plu, j'espère, parce que c'était, rapide quand même. Euh... Est-ce qu'on se dirait, euh, est-ce que, est-ce qu'on est qu se ferait pas un petit, euh, un petit, un petit, alors je sais pas si ça marchait pas tout à l'heure, mais est-ce que, est-ce que vous voulez qu'on se, ah le... le bruit du feu, il est resté. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a le feu depuis tout à l'heure. Casse-toi. Il y avait toujours le feu. Je viens de l'entendre. Le fireplace. Fou. Ah, peut-être qu'on va attraper des lapins déjà. Allez, on va regarder. Est-ce que le lapin a été attrapé J'ai l'impression que oui. Le lapin a été attrapé. Alors, on ramasse. Oh il est mort à l'intérieur et c'est super triste Et en plus ça se casse au bout d'un moment Je suis triste Il donne pas beaucoup en plus en bouffe Ça vaut pas le coup de tuer des lapins Non mais c'est pas ici la bouffe Oh là là J'ai l'impression que les os aussi euh, ils se périment Donc du coup ça... est-ce que ça veut dire que c'est de la bouffe est-ce qu'on se ferait pas un petit vote euh, enfin un petit vote à main levée euh, dans, dans le chat euh, qui, veut, euh, qui veut aller se balader bon, Est-ce qu'on est qu continue euh, notre tour de, de nos cartes qu'on a trouvées là J'ai déjà plus rien à manger, c'est incroyable. Euh, Est-ce qu'on se regarde ouais, toutes les cartes, euh, tout ce qu'on avait en cartes, ou euh, où on essaie de construire le radeau comme on a dit. Je pense que le. Construire un rado, ce serait pas mal, mais apparemment, ça a l'air plus compliqué que je le pense, parce que là, on a construit deux trucs. Un mannequin d'entraînement, sert à dresser les singes au combat. Je crois que j a... on n'a pas besoin de ça. Je crois réellement qu'on n'a pas besoin de ça. Sinon, on débloque tout, on essaye de voir tout ce qu'on peut faire, mais j'ai l'impression que là, on va avoir du mal à faire le... Peut-être de ce côté-là, hein, la décoration murale. Ouais, en plus, on a des charbons, on a tout. Vas-y, on va faire ça. On va faire la décoration murale, je sais pas à quoi ça sert. Ça, je suppose que c'est juste pour augmenter ses capacités de.. de travailleur. Euh, syndic. La balade oui. On va faire la balade. Je pense que je pense que vous êtes tout, tout le monde est d'accord. Euh, on va essayer juste vite fait de débloquer de, de au maximum ce qu'on a pour faire une bonne balade. J'ai que ça. Ah oui, c'est ça, il faut que je fasse ça. Bim. Et après je fais euh, ça. Non, c'est quoi déjà Oui c'est ça. Il en faut combien, hein C'est bon. Équipez le maillet. J'espère que vous aimez bien la musique. Elle est ambianceante. Elle est un peu calme et tout. Alors, est-ce qu'on peut... Euh, je peux accrocher ça ici Comment Comment... Comment, comment qu'on fait Je sais pas. Est-ce que ça, c'est pas un mur, du coup, ça, ça veut dire Peut-être. En fait, je, je, je débloque des trucs. Je sais pas quoi ça sert. Bon, allez, hop. Tu vas, on va dire que c'est une arme. <rire> Et du coup, on a débloqué, quoi. Ah oui, décoration murale, c'est pour pouvoir mettre des... Ah, gros chat. On peut trouver un gros chat. Un cerf. Ça, on a déjà les cerfs, je pense. Et euh, trophée de sanglier. Mais on n'est pas des chasseurs euh, euh, fanatiques de... On va essayer de faire ça. Le tapis. On va faire le tapis. On s'équipe du maillet et on va checker tout. Mais non, mais t'inquiète, euh, si tu peux le faire, euh, fais-le. En plus, ils t'appartiennent pas. Hein, R et Nice et Fort, ils te suivent parce qu'ils euh, sont gentils et tu leur offres des chapeaux. Bizarre, lui. Idriss, euh, tranquille. Hein. C'est long, hein, par contre. Waouh Tout ça pour un tapis. Pour un tapis. J'espère qu'on va apprendre à mettre un tapis. Ah bah. bah non, on va le mettre à côté du... On va le mettre là. Attends. On fait ça bien. On, on organise notre, notre petite chambre. Voilà. Ouais On a un tapis. On peut mettre ses pieds dessus. Je suis très content. Bon, là, en vrai, ça sert pas grand-chose. Ok. Mais on a débloqué des trucs. Non mais, annule. Choisir la recette. Qu'est-ce qu'on a débloqué Un drap de lit de luxe. J'ai l'impression de me faire carotter par le par le jeu. On va ramasser le tapis. On est, on est vraiment en train de faire un, des, des, des draps en lin. Hein. Il faut le faire deux fois. Oh là là. Bon, ajoute. Euh, il faut combien de... Une seule mais il bah va pas trop loin. En plus, autant de temps pour faire un seul tapis. Oh là là là. Tout ça pour débloquer toute l'arbre. La, toute Et après, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire On va se balader comme ça, on peut même pas faire le radeau pour l'instant Dang Il nous reste 8 minutes. Est-ce qu'en 8 minutes, on aura fini Alors, quoi qu'on peut augmenter de une demi-heure à peu près, parce que. Euh, c'est 18h du coup le JDR Pas 17h, j'avais mis euh, 17h je crois Ok c'est bon Ok, on prend ça, on prend ça On choisit la recette, on fait les draps de luxe euh, Je crois que je peux faire euh, ça tout seul Oui, je peux faire ça tout seul euh, J'ai besoin de quoi déjà Oui, j'ai besoin de la, de la petite touffe là Hop. Ah, il manque encore. Voilà. Et euh, il m'en faut deux. Oh là là. Il me faut quatre, ça. Donc, trois. Ça devrait être bon. On va faire quatre pour être sûr. Euh, hop. Ça, je l'ai besoin d'une. J'ai tout pris. Bon, comme ça, on s'est fait. Ah On n'a plus de trucs de palmier Comment on va faire On va devoir casser du palmier. Si y en a Ok. Parce que vous voyez cette rapidité d'exécution, c'est magnifique. On va déposer quelque chose, hein, parce que j'ai l'impression qu'il veut pas qu'on. Bon la, la longue vue, tu vois là. Ça c'est ça va être notre, notre euh, coffre à, à départ. On équipe le maillet. Au niveau de la bouffe, il est en train de die, hein. C'est-à-dire que le... Idris <rire> est en train de mourir. C'est, euh, genre, euh, trop, de trop de passage au, au travail. Je peux comprendre. Hein. Le burn-out, tout ça. C'est bon Ok. On a, On a des draps de luxe. Sensible. Ah, ok. Je, je, je suppose que s'il fait froid, j'ai chaud. Et une voile. Ça, super. Ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, il nous faut 3 couches. 9... 9 euh, tapis de fortune. Donc alors, 9 tapis de fortune. C'est 9 tapis de fortune. 9 Non, 3. Donc, ça fait 9... Neuf... Plus 1, il me faut 10 cornes. Bon, allez, on va faire les cornes. On n'a pas fini. Hein. Surtout qu'en plus, il faut les faire une par une. Wow. Je suis désolé, hein, c'est un peu répétitif. Hein, désolé, hein, mais on est là pour ça aujourd'hui. On va les couper des l'herbe. Ici. Ok, on en a 10. Euh, on a des touffes. Est-ce que ça suffit au niveau des touffes Donc il en faut 4 pour une. Et il nous en faut 3. Donc ça fait 12. Est-ce que j'ai d'autres touffes Non. Est-ce qu'il y a de la touffe là Non. Aïe, aïe, aïe. On va pouvoir en faire que 2. Bon, allez, hop, c'est parti. De toute façon, ça prend 15 ans. Euh, mes chers amis... Euh, mes chers animaux, voilà. Euh, Fais Regarde, je, je te demande de m'imiter, Nicephore. Tu prends ton maillet. Alors, attends. Euh, il faut que je prenne un maillet. Ça, c'est un maillet Non, pas du tout. Il est où, le maillet Là. Hop, regarde, regarde, regarde bien. Hein. Euh, comment dire euh... Mais non Attends, on t'a demandé d'imiter. Tu imites bien, hein Regarde bien. Tu as l'objet. Tu peux faire ça Quoi T'as plus de maillet Qu'est-ce qui se passe Il s'est passé quoi, là T'as plus de maillet Mais il, il a fait disparaître mon maillet T'es sérieux Oui, il apprend. il faut que je finisse. Et comme ça, il comprend. c'est fort tu peux apprendre à... à construire ou tu sais que la destruction dans ta vie Je crois que je vais mourir. Hein. On, a plus de... On a plus de bouffe. Tu peux faire ça ou pas hein c'est fort Mais, il est parti sous le maillet. Oh, il m'énerve. Bon, un maillet, hein. Écoute, on va aller chercher à manger, maintenant. Je sais pas pourquoi il a posé le maillet. Je lui ai lancé, il a pas voulu le faire. Viens. Une bourre. Il y a de la bouffe, ici. Enfin un Hop. Et kebab. Hop. Ah oui, <rire> je suis blindé. Je suis blindé. Bah, ni c'est fort, écoute. Euh... Je sais pas quoi te dire. Euh... Je crois que la destruction est trop ancrée dans toi, dans ton corps. On essaye de t'apprendre à construire un peu, histoire de. Tu veux pas venir avec nous Allez vite, avant qu'on meure. Est-ce que j'aurai le temps d'aller de... jusqu'en haut, survivre, trouver des noix de coco, manger les noix de coco Quoi Non mais... Pourquoi il y avait autant de trucs là Mais Non mais je veux pas ça moi, qu'est-ce qu'il me fait Mais, pause Pourquoi il y a tout ça là Moi je veux ça moi, je veux ça moi je veux tout ça, en fait. Bon, c'est pas grave. On continue. Maintenant, on, on est presque plein. On bouffe. Hop, hop, hop, hop, hop. Toutes les noix de coco, c'est bon. On va prendre ça, la manger. Hein. Manger des ailes de chauve-souris, comme d'habitude. Pour changer. On va aller chercher notre... Parce qu'on a besoin de touffe. donc du coup, on va devoir aller chercher les lapins. Le lapin, il est... Qui est, qui est, qui est là euh, voilà. Ok. Et euh, du coup, on est bon. Alors, il nous faut. Voilà, on a tout. Alors, euh, on est d'accord que tu as ton maillet. Tu, tu es là pour m'imiter. Tu peux imiter à faire ça ou pas T'as un maillet maintenant, Nicephore Il faut que ce soit plus court que son truc, peut-être. Je sais pas s'il apprend. Parce que normalement, il apprend assez rapidement, mais. Ouais, je crois qu'il a pas appris. Le bruit euh, voulait dire que ça apprend pas. <rire> qu'il est, euh, qu est pas là pour apprendre. Donc, du coup, il nous en... on en a deux. Il nous en faut trois. Il euh, faut que je fasse un truc petit, en fait, pour pouvoir qu'il le fasse assez rapidement. On va faire ça. Euh, hop. Je peux pas prendre ça. Ouais. Euh, bah, du coup, euh, on va poser quelque chose. Qu'est-ce qu'on pose le, le fagot de paille Oui, posons le fagot de paille. Euh, et prendre... Euh, non, mais on voulait prendre ça, en fait. Bim. Hop. Donc, recommençons. Après... C'est bon ou pas Tu peux faire ou pas Mais t'as tout C'est parce que t'as pas d'atelier T'es triste parce que t'as pas d'atelier Je crois que.. Je crois que. Je crois qu'il a besoin d'un atelier. Hein. Je pense que.. J'ai pas le temps pour faire un deuxième atelier. On n'est pas là pour faire ça en fait. Nous on est là pour pouvoir découvrir le monde. Euh, faut, il nous faut du coup euh, un autre euh, un autre bout, je pense qu'il y a un, ouais, il y a un lapin qui s'est fait enfermer. Voilà. Je sais pas, je sais pas, je sais pas pourquoi je t'ai donné ça, mais euh, je voulais juste que tu me suives en fait. Je vais te donner une arme, ton arme préférée qui est la batte, voilà. faire des chiches kebabs quand on aura faim. Ok. Euh, ça c'est bon, il nous en faut quatre, waouh c'est énorme. Euh, et du coup il nous faut ça. Donc ça c'est bien on peut le faire maintenant. Hop je crois qu'on a on a suffisamment de, de, de, de, de, de feuilles ici. 26 ouais c'est bon. Donc on va faire ça. Il en faut 4. Hein. On aura déjà notre voile. Il en faut 3. Il en fallait 3 j'en champ fait 4. C'est pas grave, hein On a toujours besoin de plus. Euh, ça, c'est bon. Donc, on peut reposer, je pense, ça. On n'a plus besoin. Euh... Mais du coup, on n'a toujours pas notre base de radeau. Et ça, c'est étrange, quand même. Très étrange. Est-ce que si on débloque tout, on ouvre quelque chose Par exemple, si je fais ça, est-ce qu'on développe autre chose Bon. Euh... Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre, à part quand on va faire la voile est ce que ça va débloquer le truc, mais je suis pas sûr. Et on, a déjà notre... ouais, on a déjà suffisamment, euh, du coup... Il nous manque juste les poils, c'est ça Il nous manque juste le dernier. Ouais, c'est ça. Il nous manque juste les poils de. Les poils de ma... de, tr... de... de cul de. de lapin. Il nous en manque trois. Peut-être qu'on va aller chasser le cerf. Hein. Je sais qu'ils en donnent les... les cerfs aussi. Je suis désolé le cerf, mais on, on est là pour ça. Pour vous chasser aujourd'hui. Je suis désolé. Un cadavre. Bah, il a rien. Il a rien. Bonjour monsieur Lesser. Euh. Voilà, on vous a bloqué, monsieur Lesser. Mais vous partez où monsieur Mais il s'est paré où Il est là Elle est fatigué. c'est fort, normalement, je te connaissais plus agressif. Je vais donner un coup mais j'ai pas réussi à lui donner plus je crois que je crois que c'est le, le genre de serre à attraper Ouh, mais que -ce... ah, ça c'est toutes mes, toutes mes abandons ça gâchis de la nature Mystérieuse boutique est maintenant ouverte. On peut aller voir le... Bah, écoute. On va aller voir. Écoute, on va faire ça. Hein, parce que là, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir chasser le cerf. Et du coup, le jour, je, je pense qu'ils sont plus... Ils sont trois, je crois. Il est 16h03. Ça fait bien deux heures qu'on est là. Exactement Wizbot. On va aller voir ce qu'il vend. Le... Le... le boutique man, là boutique ma woman on va essayer de récupérer quand même tout ce qui est mangé je sais pas si on peut manger les non on peut pas les manger comme ça on risque d'abandonner quelque chose et je pense que ça va être ça en plus c'est ça le pire aïe aïe aïe bon on va faire manger ici plutôt non non j'ai changé d'avis on va déposer les ailes ici comme ça, si jamais, quand on, si jamais on revient, on pourra faire à manger ici. Et on va aller voir, euh... on va aller voir euh, le, le, la boutique. Ouah, avec le reflet, c'est incompréhensible. J'ai vraiment du mal à voir où je marche. Je crois que c'est là. On est déjà rentré dedans. On est déjà venu ici Non, je crois pas. Portez-moi donc un truc, je vous attends. Qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est un arbre sacrificiel <rire> C'est le clan des euh, le clan des Macleodes le... Mais où est la... Où est le où... Attendez. Mais normalement, il est là, le... Il est dans le coin, le... Non Il est en haut Je crois que... Euh... Il a bougé des... Ah oui, il se déplace. C'est vrai que c'est un. un... Oulala là là. Ah oui, Mais ça, c'est là où on était. Je sais pas du tout où il est. Il s'est peut-être barré. Hein. En tout cas, on a, on a trouvé alors un, un autre endroit où on peut descendre. Euh... Je suis porté ça. Ah ouais, non, c'est là où... Ah mais c'est là où il y a les serres, c'est bien, c'est très bien. On est très... Oh, oh, oh. Exactement, ben non, non. Bonjour les serres. C'est un massacre. Ils sont trop forts, les... les, les, les R et... R a gagné un niveau, bah c'est tant mieux, hein, écoute. Ils sont... Ah, ils sont trop puissants euh... et, et, on a... et, et du coup, ça a ouvert un truc. Ça, c'est un... Ah, c'était un donjon qu'on n'avait pas vu Ah, je peux faire ça Ah d'accord euh, Bah du coup on peut rentrer dans cette maison ou pas hein On peut ramasser le boîte de construction, bah, c'est très bien. Du coup, euh, arrêtez de vagabonder et approchez-vous. D'accord, je... Bonjour Faut lui donner à manger. Bah tiens, euh... ajoute. C'est juste ça Ah oui, mais ça, on l'a déjà donné je crois. En fait, on, on, on valide des trucs, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. On va faire comme si il euh, y avait rien. Ah, le nain de jardin! Il y a un mythe. Il y a un mythe, je savais même pas. C'est Lost? Vraiment? On est dans Lost? Donc là, j'imagine qu'on peut. Euh... Je t'ai. Tant qu'à faire, je, je comprends plus rien, il y a trop de coffres dans, dans ce monde. Je crois que je suis trop tout seul. C'est un truc qui joue vraiment à deux à plusieurs en fait. Parce que tout ce que je joue, en fait c'est une carte au trésor, donc euh, c'est compliqué là. Là il y a la lance, maillet, il y a du verre, il y a le donjon. Non mais je, en fait on est blindé en. <rire> on est blindé en. en matériel les gens. Euh, bon, on cherchait le, la boutique à la base, mais maintenant qu'on a déjà tous nos... Euh, mais c'est pas possible, en fait, on a déjà tout. Tout ce qu'il faut pour faire la voile. Donc là, normalement, on rentre, c'est bon. C'est juste qu'on on, on prêve la, la, la dalle. On va ramasser tout ce qu'on a besoin sur le chemin. Alors là, je, je comprends jamais. C'est par où on passe en fait entre les arbres. <rire> C'est ici. Ok. C'est trop marrant comme l'ombre <rire> l'ombre de sa barbe elle est, elle est comptée comme comme son ombre à lui. Euh, Idriss euh, cher Idriss. Je regarde un peu partout. Hein. C'est vraiment Lost, hein, je pense. Hein. Il doit y avoir une fumée noire quelque part. Hein. Et finalement, on est déjà mort. Ah, mince! J'ai spoil. Excusez-moi. Hein. C'est pas comme si c'était bien. Je mettrai peut-être un spoil préventif au cas où. <rire> Alors. Euh, je crois qu'on peut faire du coup ça. Again. Exactement. Et du coup, ça nous fera euh, 3. Et là, je pense qu'on est bien. Est-ce qu'on aura fini notre voile et notre radeau à, à, à 4h30 Je ne suis pas sûr. Mais on tente. C'est long. C'est pour ça qu'il faut laisser nos singes faire ça. Ok. Et voilà, on a notre... Ça va durer 15 ans, ça, je pense. <rire> Après, il faut faire à manger parce qu'en fait, je me laisse toujours crever de faim jusqu'au maximum, et faut pas. Mal. Surtout que là, en plus, ça va prendre 15 ans. Zoom avant, c'est où au cas où on est perdu, on est bien là. Hein <rire> J'espère qu'on pourra faire radeau après ça. Parce que si on peut pas débloquer le radeau, je pense pas que ce soit avec la lance et euh... Et, euh... et les flèches. J'ai l'impression que non <rire> aïe aïe aïe Bon alors du coup on va faire le... on va faire ça on va faire en manger aussi surtout ah je peux pas faire en manger excusez moi je pose ça il est où le bois il est où le bois il est ici le bois oui maillet Vite, on va mourir. Bon, il euh, faut que je lâche quelque chose. Euh, hop. C'est tout. C'est si peu. Ça utilise deux par deux, hein, je crois, le la viande. 4 par 4, waouh bon apparemment pour pouvoir avoir un radeau il faut et ça nécessite des euh, Comment ça s'appelle euh... Alors attention je déplace la lumière pour euh, voir si on, ça change quelque chose sur le retour. Donc, euh, bon voilà, bah, c'était bien. Hein. Euh, du coup. On a besoin de... Il y avait un tremblement de terre On a besoin de ça. Il en faut 4. Mais comment qu'on fait pour trouver du... du métal Il y en a trois. là. Il faut que j'aille dans les donjons j'imagine parce que là le métal on les a trouvés dans le donjon. Il me faut du bois. Il en faut 4. Ça je pense que le bois c'est bon et les fleurs il y en a plein partout. Euh, voilà, et... Mais prends les fleurs Très efficace en cette fait. ah, je... hache. Elle tape vraiment tout. Donc là, j'en ai 7. Je sais plus combien il en faut. Euh... Bah, C'est bon. Euh, ça sert à rien. Et il nous faut euh, ça. Donc, ah, il faut des. Bah, J'ai des cordes et il me faut du bois, c'est ça Ok, le bois il est là. Il est là. Il est. Je l'ai pas vu. Il était à côté Non. Il est où le bois Ah, je l'ai posé, je crois. Oui, il est là. à ah, la caméra L'effet caméra Mais on peut prendre ça en fait. Il en faut 4. Rangeons, le... Rangeons la bouffe. Le voile de fortune on garde vu qu'on c'est un peu pour ça qu'on fait enfin qu on fait tout ça pour ça 2 3 4 on ajoute et du coup il nous manque juste le métal alors je sais pas où on va trouver du métal mais par contre on va essayer d'aller dans les grottes pour voir euh, on va tout ranger et on va s'équiper de tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire ça. Ça, je mets ça là, et ça, je mets ça là, ici, et ça ici, et ça, voilà, comme ça, je vois bien. Ok. Bon, bah alors, c'est parti, hein. on, va aller, on va aller on va aller checker dans la, dans, dans la cave la, la plus proche, puis il y a des galets, donc euh, non. Il y a des eaux. Je vois rien, c'est magnifique. Quoi J'ai cassé le mur là On peut creuser On peut creuser la cave bah attendez, faut qu'on aille chercher de la lumière, là, parce que je ne savais pas du tout. On peut creuser la cave, je, je, je ne savais pas. Ça me paraît pas normal, mais vu qu'on est à côté, on va chercher la, la lumière. Je crois qu'il y a de la lumière ici. Je sais pas combien il en faut, mais bon. 1, ah, c'est bien. Peut-être qu'il faut sauvegarder un moment aussi, j'y pense. Non. Je veux dormir. On apprend tous les jours. Euh, on n'aura pas fini le radeau, j'ai l'impression. C'est quoi ce... Le fait que j'ai... Mais j'ai un surplus d'énergie de... là. Qu'est-ce qui se passe J'ai fait quoi pour avoir un surplus d'énergie Ah, c'est à cause du... Du... du truc de luxe Waouh Mais j'ai posé mon truc. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai posé mon... Ah, ça s'éteint pas. J'adore, j'adore les torches, hein, qui s'éteignent pas. Ok. Ok. Ok, ok. Je suis content. Je... Mais non, mais je l'ai posé, mais je... qu'est-ce que, Qu que j'ai fait Alors, attendez, parce que je vais... je vais essayer un truc. On va le poser au sol euh, pour voir. Ah La torche ne s'éteint pas quand on la porte au sol. Bon, de toute façon, on doit, on doit les creuser. On va aller dans la cave, on va voir. Ça marche aussi Ça marche plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de métal ici. Je pense qu'on qu va devoir aller dans, le, dans notre deuxième maison. Le donjon. Alors là, on a creusé. Mais en fait c'est des. Oui c'est ça, on, on casse les murs en fait, c'est pas. On trouve rien là. On voit rien déjà. Bon et hop, ça y est, on se casse. On va aller dans le. dans notre donjon. Mais j'ai mais j'ai toujours pas de bouffe Mais c'est incroyable ce si, histoire Bon on va, on va trouver des myrtilles sur le chemin. Vous êtes bien équipés, hein, les, les, les petits singes. Est-ce que vous, vous voulez quelque chose de particulier, monsieur Il faut de la bouffe. Je n'ai pas de bouffe pour vous. Enfin, de la bouffe, hein, de la viande, hein, principalement. J'avais compris que les totems étaient un peu fans de viande. Euh, non. Ici, là, il y en avait. Ici. On n'a pas... C'est surtout ça qu'on a besoin. Je regarde un peu au pif, mais en fait, finalement, tous les trucs, là, on les a un peu déjà. En fait, c'est. j'ai du mal, là. Le radeau, je vois pas du tout comment on va le débloquer, à part si c'est un truc que tu dois découvrir dans un donjon. Donc... Mais on va le on va checker. On va aller le voir dans le donjon. C'est peut-être possible que ce soit dans le donjon de nouveaux donjons qu'on a découvert. Et on va, après, on va regarder, parce que je comprends pas le à quel moment on est censé trouver euh, euh, la map, euh, la map de, de, du radeau. On va, va d'abord faire le donjon. Comme ça, au moins, on aura fait un donjon aussi euh, dans le truc. Ah, mais il y a une cave ici. On va aller dans la cave, parce qu'on a la torche. Et on va voir si on doit se taper contre des... Euh, contre des gens. Parce qu'on n'a pas fait cette cave-là. Alors, oui, bonjour, oui, ah. Oh, elle est grande. Oulala là là. Mais il n'y a que... Est-ce que si je casse ici, euh, c'est du métal Non. Ça, c'est du métal Non. Bon, c'est bien hein, de savoir qu'il y a des, des galères, hein, mais... Euh, les galères, on les trouve... Ah non. Les galets on les trouve aussi euh, ailleurs. Ça fait du bien euh, d'avoir les, les trucs de luxe. Hein, euh, J'ai l'impression pour mon corps euh, meurtri de, de, de survivants. On n'a toujours pas trouvé notre, notre aussi euh, vendeur en particulier. Hein. Donc là, c'est euh, notre chez nous. Et on va sauvegarder ici pour pouvoir être sûr de revenir là. Si jamais il y a un problème. On fait doudou. Et euh, du coup, donjon. Donjon d'en bas. Là. Je crois que c'est en bas. Ici. Non, c'est un peu plus sur le côté. C'est ici. On va, on va déposer des trucs qu'on n'a pas besoin. Ça. Ça. Prendre le, le verre, parce que ça, c'est un truc assez rare. La lance, si jamais il y a besoin. Euh, les pierres, on n'en a pas besoin. Allez, c'est parti. On va prendre la lance. La lance, je sais que j'aime bien utiliser donc on va voir. Et là, il la, la, la lumière, euh, c'est fini. Ah, j'ai failli mourir. <rire> j'ai failli mourir. Bêtement. Mais il n'y a que ça. En fait, on l'avait déjà fait, je crois. Mais c'est que des galets, mon Dieu. Ah Non, mais si. Voilà. Ah Oh Tiens Qu'est-ce que tu vas faire Allez, les singes. Débrouillez-vous que je survive en mangeant des mangues. Attends, attends, attends, faut que je m'équipe. Mais vous êtes hyper fort. J'ai cassé, j'ai cassé une clé. Mais c'est pas du, mais c'est pas du métal. Oh. Totem chauve souris décoratif, vendable. Ça c'est bien ça. Plus avoir un totem sur soi, c'est toujours bien. Alors hop, hop, hop. Mais il y a rien d'autre. Mon dieu. On va faire que se taper. Attendez. Je suis déjà blindé. Je suis déjà plein. Ah. Bonjour euh, mes amis. Ah oui, je vais sauvegarder. Je vais sauver. Je vais faire comme d'habitude. Sauver mon singe <rire> et hop. Et lui donner une arme. Allez, viens ici <rire> Que je te donne une arme. On a sauvé notre troisième singe. Donc, alors, on va faire un vote. Vous voulez euh, voter pour quoi comme nom Nom de singe. Ah, mais... R, t'as rien R, t'as R. R, t'as R. Ah Ah Sauve-toi. C'est quoi cette boule, là Ah, c'est une tête de mort. Ok. Autant pour moi. Allez, Nice, c'est fort. Bloque-les. Bloque-les pour moi. Voilà. J'ai donné un truc à R. Il faut que je donne un truc à... au nouveau nom. Ni douche. <rire> non. Alors, non. On essaye d'inventer des noms ici, quand même. Zephyr, euh, il va être utilisé. Je suis pas d'accord. Quoi I'm dying. Voilà, voilà, Nibbler, c'est à cause de qui ça <rire> C'est à cause de qui que je suis mort À cause de moi C'est ça que tu veux dire Bon, les, les animaux qui sont revenus. Le troisième il est où Il est en bas. On va aller chercher. Faut qu'on, re, qu refasse ce truc, mais j'ai plus, j'ai plus rien. Il est dedans. Sinon, on... Mais ils sont partis où, là Mes animaux Enfin, mes animaux, mes singes Mes amis singes Attends. Rassemblement Avengers Mais il est dedans Ou il n'est pas dedans Allez, bon, on, on, on va les euh, relouter Nibbler, faut trouver un autre nom. Hein. Tiens, il est là. Ok, vous êtes prêts Haha Je ne suis pas mort Il est où euh... Il est où, notre nouveau nom que je lui donne. Euh... C'est bon. Alizé, on continue dans les vents. Waouh, je suis choqué. T'as dit Alizé, wesh. Waouh. Attends, attends. Je... Mais pourquoi il s'appelle Jano déjà Il faut vraiment trouver un nom. Tiens, voilà maintenant t'es équipé pour attaquer. Allez viens. Il est là un peu, euh, un peu fatigué notre notre troisième euh, larron. Je crois qu'il a été enfermé trop longtemps. Ah, j'ai cliqué sur un truc sans faire exprès. Mais en fait, on peut rien construire. Oh. Une attaque approche. Bah écoutez, venez, j'ai envie de dire. Qui ose. Votre, notre, notre. Mais quoi la base Mais elle est loin Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est à cause du totem, c'est ça Vite, faut qu'on y aille. Euh, je, je suis pas du tout équipé. Je. Bon, hein Joseph GL. C'est quoi ça Mistral gagnant, mais arrêtez euh, vous <rire> Christian, mais pourquoi Christian Vous trouvez pas mes noms euh, cool, et, euh, cool et sympa Je sais pas. Eh, faut, on, va, on va devoir aller les taper là, puisque ils ont l'air de, de, de faire la fête. Il est où euh, Jeannot, là Jeannot Lapin Pourquoi il veut rester à la fin JPP, mais, mais, mais, mais non, tellement pas! Cassim, Cassim c'est pas mal! Cassim j'aime bien, ça me fait, ça, ça me fait penser à... C'était dans Alibaba les 40 voleurs, euh, le film ou. Euh... Ou euh, Simbad, le marin, le film aussi. Qui avait Cassim, comme nous. Et je trouve ça cool. J'aime bien comme nous. Je crois que Jano il nous a abandonné. Hein. Il, il veut pas se taper avec nous. Hein. Pour protéger notre. Mais ils sont sérieux Vous avez détruit tout Heureusement que vous n'avez pas attaqué la, la. Mais je suis en train de me faire démonter les... Mais c'est un truc. Ok Et eh bien voilà, il est 16h30, je pense qu'on est suffisamment mort. <rire> Vais-je reprendre la, la sauvegarde de la dernière fois Vais-je <rire> revenir en arrière le saurez dans le prochain épisode de The Survivalist Allez hop, on va changer. On va euh, jouer à Un Total Girls Game. Alors, cherchez le nom du troisième larron. Euh, voilà. Ok. C'était rapide.